Pourquoi les vendeurs de chimie et de technologie agricoles sont ils vent debout contre la stratégie européenne de la ferme à la fourchette? Parce qu'ils sentent que le vent est en train de tourner et ils ont peur. Un nouveau paradigme répond aux attentes citoyennes et qui est en train d'émerger. Ils ont donc peur d'être dépossédés d'une vache à lait qui s'appelle la PAC peur de perdre une part significative des 55 milliards d'euros de budget annuel de la PAC qui les enrichit tout en appauvrissant paysans et environnement. Alors j'applaudis ce texte, même imparfait, et appelle à son adoption large pour une alimentation saine, pour une biodiversité et le climat et pour les revenus des paysans. Mais aussi pour montrer à nos citoyennes et citoyens que l'Europe peut se faire dans leur intérêt, en répondant à leurs demandes, avec plus de transparence et pour plus de responsabilité des acteurs alimentaires. Je suis donc impatient de voir ce texte mis en œuvre dans les politiques européennes, et particulièrement celle de la PAC à venir. Merci.